Hey, hey, hey! Salut, je me présente. Je m'appelle Caroline. Euh, bienvenue sur la chaîne JID. Si tu as l'habitude de me voir, bah, comment ça va depuis? <rire> et si c'est la première fois que tu arrives, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne en espérant que le contenu de la chaîne va te plaire et puis que tu vas t'abonner. Voilà, voilà. Disons-le. <rire> On va rentrer directement dans la story. Et puis on verra où ça va nous mener tout ça. Okay. Dans mon église locale en Martinique, euh, il y avait une prêche. Et euh, dans cette prêche, en gros, le pasteur nous invitait à prier pour ce qu'on désire, à prier pour nos projets, nos rêves. Moi primaire j'ai pas forcément des projets j'ai pas forcément un rêve ultime à accomplir euh, du coup euh, mais ce message m'a parlé et euh, m'est venu un cœur, dans mon cœur, c'était prie pour ton futur époux depuis ce jour jusqu'à <rire> jusqu'à bah, à ce que je me marie j'ai prié euh, pour mon futur époux à l'adolescence, bah forcément, euh, tes copines parlent de petits copains et ça et ça. Et puis, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Enfin, je voulais pas un petit copain, je voulais un fiancé pour pouvoir me marier. Ah, oui, j'étais ce genre de meuf. Il y a des meufs qui, qui <rire> y a des femmes qui, qui, euh, qui ont vite à coeur de, de, de pouvoir euh, avoir le permis, euh, travail. Ben moi, c'était le mariage <rire> et ce n'est pas euh, un truc. Euh, qui a été un storage dans ma famille, c'est ma mère-là, ne nous a pas préparé à être des femmes mariées. Elle nous a préparé à être des femmes en, -en crise, elle nous a préparé à être des femmes épanouies, à être des femmes qui rêvent et qui accomplissent leurs rêves, mais elle ne nous a pas préparé à être des femmes mariées. Elle ne nous préparait pas, genre, elle disait pas, le but de votre vie, c'est de vous marier. Non, ça n'a pas du tout été ça. Euh, D'ailleurs, j'ai de d'une de mes soeurs, par exemple, qui, elle, par exemple, si tu n'as pas vu son témoignage, tu mets là. En fait, j'avais commencé à en parler. Non, on va voir la vidéo. <rire> Juste ici. Et j'ai su que j'allais me marier jeune euh, parce qu'un jour est venu dans mon cœur que l'âge avec lequel je vais me marier, en fait. Et l'âge avec lequel je vais me marier, dans mon cœur, c'était 21 ans. Je ne me suis pas mariée finalement à 21 ans. Je me suis mariée à 22 ans parce que je ne peux pas rentrer dans trop euh, de trucs euh, personnels, malheureusement. Parce que ça ne me concerne pas que moi, ça ne concerne pas que mon époux. Il y a beaucoup d'autres personnes autour. Mais euh, certains choix qu'on a fait, certaines choses. Euh, qui se sont passés ont on fait que ça a retardé le plan de Dieu et euh, jamais j'ai parlé de ça à Francis dans nos relations parce que moi je voulais pas être celle, une femme qui met la pression ou qui a une conviction dans son cœur et qui dit ça à l'autre et puis qu'après ça se réalise mais en fait je voulais vraiment que ce soit Dieu qui gère les choses donc j'avais jamais parlé de ça, personne ne savait J'étais des fois entourée dans, dans des couples, enfin dans des familles qui avaient, qui avaient de, ben, leurs parents mariés, tout ça tout. J'observais la femme, j'observais la femme. J'ai observé ma maman beaucoup, j'ai beaucoup observé ma maman parce que je me préparais mentalement, je me préparais psychologiquement. L'éternel, Dieu dit dans sa parole, euh, moi l'éternel, je sais euh, les projets que j'ai formés sous ton cœur, euh, ce sont des projets de bonheur et non de malheur afin que tu puisses avoir de l'espérance et un avenir. L'éternel, je sais exactement où il va aller avec toi. L'éternel savait très bien que j'allais me marier jeune, et il avait posé ça sur mon cœur depuis très longtemps. Certaines personnes, enfin euh, c'est complètement, c'est complètement, c'est pas logique euh, de penser à ça euh, à peine dix ans. C'est pas possible, c'est pas, c'est pas logique. Mais Dieu le savait. Fais confiance en Dieu. Fais confiance. Euh, à Jésus, il ne va jamais te faire foncer dans un mur. Au contraire, là où tu vas aller, tu seras tellement bien. <rire> tellement bien. Bref, la vidéo va s'arrêter là. Donc en fait, c'était plutôt une story time. N'hésite pas à laisser un commentaire. On s'attrape là-bas. Donc en bas, on parle de commentaires et puis on discute si tu veux. N'hésite pas à mettre ton pouce en l'air. À partager la vidéo si tu veux également. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.